Salut les gars! Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir comment sortir le disque à partir de la manette. Plus besoin d'aller jusqu'à la console. Ça, c'est fini. Donc, je vais vous faire voir ça sur le jeu Crash Bandicoot. Donc, pour commencer. Vous prenez votre manette, vous allez dans vous appuyer une fois dessus, ensuite vous descendez un petit peu, donc attendez, hop, voilà, vous verrez mieux, hop, vous descendez jusqu'à retirer le disque, vous appuyez sur la croix, et le disque va sortir. Et voilà, il est sorti. On pas trop avec les câbles, mais le CD est bien sorti. Et voilà, chose bien pratique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la faire partager, à laisser des pouces. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires. Si vous aimez le gaming, abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt les gars. Salut